Allez aujourd'hui on va regarder ensemble euh, la figurine d'Assage Ventress euh, pour Star Wars Legion. On va découvrir la figurine qui n'est pas fou folle et puis ensuite on ira voir euh, les cartes, la carte de profil et puis euh, les cartes d'ordre. Donc voilà la, la figurine hein, de, de Assage Ventress. Euh, bon c'est un peu. Tristounet, je trouve on est sur une pose unique il euh, n'y a pas de variable en fait d'ajustement euh, on aurait pu imaginer avec ou sans capuche euh, moi ce qui me fait un peu peur c'est le transport en fait euh, de la de la figurine avec euh, les sabres elle a vraiment des bras euh, très maigrichons mais après c'est à la hauteur de à la hauteur du personnage euh, elle est vraiment comme ça euh, donc voilà la figurine est très belle, elle est extrêmement simple euh, à monter, hein, euh, que les choses se plairent. Et euh, elle a un avantage certain, c'est qu'elle est, qu est euh, super bien posée sur son socle. Parce qu'avec euh, en fait euh, le la draperie, il euh, y a une grande surface de collage. Ce qui est euh, parfois pas souvent euh, le cas euh, avec dans euh, ces région. Et on a vu avec Cody qu'ils avaient tendance à faire des mini-socles euh, par-dessus le socle pour, euh, pour mieux solidariser. Et je trouve que ça, c'est une très très bonne chose. Voilà. Bon, par contre, il y a des gens qui font des merveilles en peinture. peintures. C'est pas mon cas. Mais euh, voilà, on est sur une figurine, somme toute, extrêmement classique. Bon, du coup, euh, la carte de profil, on est euh, donc sur un agent. Euh, 150 points on va avoir 5 en vie et 2 en suppress donc attention parce que c'est pas beaucoup euh, on verra à l'usage que c'est un personnage qui, euh, qui doit aller au close qui va devoir aller chercher de l'objectif qui va devoir aller chercher de la cible et euh, voilà je pense que c'est relativement fragile même si euh, on va euh, se défendre en rouge euh, clairement c'est pas assez alors je l'ai beaucoup vu sur les tables au French War Game Day euh, elle assure bien vu son arme avec euh, 8 dés noirs, impact 2 et euh, perforant euh, perforant 2, c'est quand même pas mal. Hein. Je rappelle qu'avec l'impact, vous allez transformer euh, vos touches euh, en, euh, en critique donc deux touches en critique et puis que avec le perforant, euh, vous allez annuler euh, deux, euh, deux défenses. Donc ça fait quand même beaucoup sur euh, une même arme qui est euh, à ce point euh, doté euh, en Black Day. Au niveau euh, des mots, euh, on va voir en action euh, SAUT 2. Là aussi, c'est beaucoup. Euh, clairement, c'est un personnage qui doit virvolter sur la table et qui, de mon point de vue, euh, si vous êtes sur des tables de configuration Tatooine, il faut aller chercher des petites terrasses, en fait. et Vous sautez d'une terrasse à une autre. Et quand vous êtes sur l'objectif ou au dernier moment vous allez fondre sur l'objectif, voilà. Euh, Cherchez à vous mettre à couvert un maximum, parce que euh, il va falloir être en capacité à gérer votre suppression. On, prend, on se rendra vite compte qu'avec euh, Asage, euh, la suppression, c'est une qualité. Mais c'est une qualité si c'est vous qui euh, vous suppressez et si c'est vous qui gérez votre seuil de suppression. Si vous en subissez de trop euh, ou si vous avez trop de blessures, il euh, y a un moment où vous allez faire le saut et euh, ce sera pas euh, vous n'allez pas rentabiliser votre personnage. On va se retrouver avec euh, la déflexion. Donc la déflexion, on n'oublie pas que si euh, on a une esquive, euh, les adrés euh, vont se transformer euh, en fait en, en bouclier. Et puis si en plus c'est une attaque à distance, ça déclenche une blessure. Alors ça tombe bien parce qu'on a autonome esquive 1. Là aussi, euh, l'autonome, euh, ça veut dire que si on n'a pas d'ordre, on va euh, récupérer euh, un pion d'esquive. Alors on aura tendance à vouloir jouer en fait euh, les cartes qui sont euh, avec sache mais on va peut-être pas forcément toutes les jouer. Euh, et on verra qu'il y en a une qui est permanente. Et euh, du coup, cette esquive, euh, elle peut être à la fois utilisée euh, en défense et, euh, et elle va également valoriser vos attaques. On va le voir tout de suite. On a l'indomptable, donc l'indomptable, c'est la capacité de se rallier avec des dés rouges et pas avec des dés blancs. Et là aussi, on comprend euh, cette histoire de suppression qui va venir, ne hein, vous inquiétez pas, et euh, qui vous permet comme ça de euh, vous euh, réparer de vos suppresses euh, de façon euh, plus garantie. Bien entendu, on a l'immunité performant, euh, Voilà, ça c'est. Euh... enfin Je dis bien entendu, c'est pas, c'est pas obligatoire. Euh, ça, c'est, quand même connu chez les porteurs de sabre On va avoir donc la maîtrise du jarkai qui est donc sa posture de combat. Euh, tant que vous effectuez une attaque euh, au corps à corps, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre, n'importe quel nombre de pions euh, d'esquive. Pour chaque pion d'esquive dépensé, améliorer un résultat euh, de dé d'attaque. Donc, on se rappelle que si on n'a pas d'ordre euh, avec autonome, on va avoir ce pion d'esquive pour le tour et qu'on va pouvoir améliorer un dé. Améliorer un dé c'est pas le relancer. Améliorer un dé c'est euh, si j'ai une face vierge, je passe en attaque, une touche. Si j'ai une touche, je passe en critique. Donc dans tous les cas c'est gagnant. Parce que la relance, bah, vous pouvez relancer et puis tomber sur du blanc, alors que là, dans tous les cas, euh, vous êtes gagnant sur euh, sur ce, sur ce mot-clé. Euh, donc c'est hyper hyper classe. En plus elle a implacable. Euh, donc l'implacable, c'est un mot-clé qui est arrivé avec, euh, entre autres, avec Vador, je crois, et euh, qui vous permet de déclencher une attaque euh, à l'issue euh, d'un mouvement. Donc comme vous n'avez que deux actions euh, que vous pouvez faire, vous faites un mouvement et vous avez ensuite la possibilité de faire une attaque. Ce qui veut dire que la première action que vous faites peut-être de vous attribuer une esquive. Voilà. Et Si vous n'avez pas euh, le reçu d'ordre, vous allez arriver euh, au close avec euh, deux esquives. Vous attribuez une esquive, vous avez votre esquive qui est liée à autonome, vous faites un mouvement, vous avez votre attaque gratos, euh, et bien avec euh, le archaïe, vous avez déjà euh, la possibilité d'améliorer deux de vos résultats sur un pool euh, de huit euh, et noirs avec impact pacte 2 et perforant 2. Bah, je vous laisse imaginer euh, la nature des dégâts euh, que va pouvoir euh, enclencher la salone 13 donc je le redis, elle est fragile il faut faire attention, mais franchement quand elle arrive au corps à corps c'est sans aucun doute une des figurines les plus folles euh, qu'on ait vu euh, sur les tables en ce moment on va commencer avec euh, on va terminer avec les cartes euh, d'or donc elle en a quatre. alors en fait pas tout à fait parce qu'il y en a une qui est pas pour elle euh, la première c'est la pipin, des Jedi périront. Euh, Assassin 13 gagne Chasseur des Jedi, tant qu'Assassin 13 effectue une attaque avant de lancer les dés lors de l'étape lancer les dés d'attaque, elle peut gagner jusqu'à 4 pions de suppression. Elle gagne un pion d'esquive pour chaque pion de suppression ainsi gagné. Donc avec euh, la maîtrise de Jarkas, ça lui ferait éventuellement euh, 4 relances. 4 relances, euh, si on part du principe qu'on a implacable et qu'on sait attribué euh, un pion euh, de d'esquive, de, euh, ça vous fait 5. J'ai dit relance, vous voyez, j'ai encore fait l'erreur, c'est pas des relances, c'est des améliorations. Ça vous fait 5 améliorations sur un pool de dés de 8. Donc on, statistiquement, vous êtes sûr de faire moins et 8 touches. Et, euh, et potentiellement de faire huit critiques si vous avez vraiment, vraiment, vraiment euh, énormément euh, de bol mais bon, avec huit améliorations huit euh, critiques je pense que c'est stat c'est stats quoi il y a moyen euh, donc voilà, c'est c'est juste à fond alors vous allez me dire, oui mais les suppresses alors déjà, euh, grâce ou à cause des modifications euh, de règles euh, de AMG, ben moi la suppression c'est plus quelque chose qui m'angoisse euh, terriblement puisque je rappelle on ne fuit plus euh, et puis vous avez la possibilité de jouer la carte qui suit après euh, la pipe 2 je suis la peur qui va donner un ordre à sage 23 et quand sa 23 débute son activation elle récupère voilà et à la fin de son activation elle peut effectuer une attaque en utilisant euh, l'arme suivante donc plus de suppression et, et il spécifier que c'est après euh, son activation euh, après son activation elle va pouvoir euh, euh, utiliser cette attaque qui est à close distance 1 sympa qui va search en critique et qui va avoir suppressif et souffle et donc qui va ignorer les couverts ça euh, c'est une attaque gratos en fait parce qu'elle aura fini son activation donc elle aura fait ses deux actions et dans ses deux actions elle aura fait son, son attaque et donc on est exempt de la règle euh, du nombre d'attaques par, par activation, puisqu'on est hors activation. C'est un bon moyen de se débarrasser du B1, euh, du, enfin, de la petite merde, du petit clone, euh, du petit rebelle, euh, qui reste quand vous avez flingué toute une escouade, une escouade autour d'un objectif. Souvent il en reste un, donc c'est souvent le chef et euh, voilà combien de fois vous êtes allé sur un objectif vous avez poutré euh, l'intégralité de la team et puis il vous reste un bonhomme qui tient l'objectif et ça vous casse les couilles mmh. et ben ça c'est un bon petit moyen d'utiliser et de, et de finir en fait euh, votre cible ça arrive aussi souvent euh, qu'on attaque un, un, un porteur de sabre un Luke Skywalker par exemple et puis qu'à l'issue d'un combat euh, de ouf euh, il lui reste un point de vie et que là ça vous casse les couilles parce que maintenant c'est à son tour de vous taper dessus et ben elle elle va elle va, elle va souffrir de ça euh, donc euh, voilà ça c'est euh, ça c'est intéressant on va regarder la pile 3 euh, toujours d'assage qui s'appelle euh, oui mon maître donc elle ne donne pas d'ordre parce qu'en fait c'est une carte de, qu'on appelle de, de divulgation c'est à dire une carte qui se euh, présente au début de la partie et euh, qui va induire en fait euh, des mots-clés que vous allez euh, conserver en permanence pendant euh, toute euh, la durée de la partie, tout du moins tant que Assage 23 est présente sur la table. Il euh, y a divulgation, euh, étape, euh, déployer les unités permanents. Donc, ça c'est pour les deux. Assage 23 gagne prime et renfort. Donc, la prime, euh, bah, ça vous permet de mettre une prime sur la tête d'un personnage et donc des, un pion de victoire dès que, dès que vous la battez, ça c'est toujours intéressant et puis le renfort ça vous permet d'être déployé euh, en dernier euh, pour peu que l'autre n'ait pas un renfort aussi euh, là il y a des règles je vous je laisserai vous, vous rapprocher du niveau de règles pour ça, mais quand on a renfort on se déploie en dernier et euh, c'est toujours très intéressant, dommage qu'il n'ait pas la possibilité d'être éclaireur, ça lui permettrait en plus de commencer à se projeter mais on va pas être trop gourmand par contre, là où on est gourmand, c'est dans la c'est dans la deuxième. Euh, on va gagner Démoraliser 1. Donc, Démoraliser 1, euh, on va euh, mettre un pion de suppression euh, à un ennemi à distance. 1-2. Euh, voilà, ça c'est Gratos. C'est le, le, le petit truc Gratos. La maîtrise euh, du euh, Makashi. Donc, la maîtrise du Makashi, euh, c'est... Euh, euh, les perforants euh, qui sont réduits de 1 et puis euh, une immunité à... enfin on, on, on détruit en fait on annule euh, l'immunité perforant et euh, insensible euh, de l'adversaire euh, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt sympa et puis on va avoir également euh, la manœuvre la manœuvre improbable euh, qui euh, va vous permettre d'utiliser vos pions d'esquive même contre des attaques critiques euh, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, euh, elle aura quand même tendance à se servir de ses pions d'esquive euh, pour l'attaque. Euh, parce que ça lui permet d'améliorer ses résultats et pas de les relancer, de les améliorer. Mais s'il si en reste euh, à la fin de son activation, euh, bah, cette manœuvre improbable euh, elle n'est elle est pas déconnante parce qu'elle va permettre de se servir en fait, euh, de ses pions d'esquive-là parce que je rappelle que alors, y a un tour où elle va pouvoir en avoir jusqu'à 5 euh, pour euh, pour se défendre même contre les critiques ce qui est quand même assez déstabilisant euh, lorsqu'on essaye de lui tirer dessus soit avec une, une arme lourde euh, soit avec un, un, porteur de, un porteur de sabre et puis ensuite la dernière carte qui est en fait une carte que vous allez euh, utiliser avec deux coups c'est à dire que sur la carte il s'est spécifié compte de coups les signes régneront donc là-bas l'idée c'est clairement euh, de faire une association euh, avec un Sage 23, puisque le, les liens entre eux sont, sont quand même assez forts, euh, même si je rappelle euh, qu'elle n'est pas euh, sa padawane, puisque il n'y a pas de padawane chez les sites, et puis qu'elle n'est pas son apprenti euh, non plus, hein, puisque le coup euh, ne peut pas avoir euh, d'apprenti, je vous laisse vous reporter sur euh, la règle des deux. Euh, n'ayant pas encore euh, tué son maître euh, de coup ne peut pas euh, prendre d'apprenti donc bah, c'est juste ça que le il l'a pris sous son aile et, et lui apprend des coups mais euh, mais l'ennie apprenti il est encore moins pas d'avoir euh, donc le compte de coup, alors c'est une carte qui est extrêmement euh, verbeuse. Euh, lorsque vous constituez votre main de commandement, considérez euh, cette carte comme ayant deux points lumineux. De le compte de coup gagne un pion de visée et un pion d'esquive. pour ça. C'est tranquille et après que compte de coup ait été activé à Sage 23 si sa 23 n'a pas de pion d'ordre face cachée elle s'active après qu'elle ait été activée si elle a un pion d'ordre face visible retourner la face cachée si elle n'a pas de pion d'ordre assigné lui un pion d'ordre agent face cachée alors ça veut dire quoi tout ça c'est très verbeux juste pour dire que quand de coup s'active si elle n'a pas encore joué et eh bien à la fin de l'activation de Doku elle peut jouer. Voilà. Si elle a un pion d'or sur la table visible, ben, une fois qu'elle aura joué, elle le retournera. Et si elle n'en avait pas, une fois qu'elle aura joué, vous lui en mettrez un ou retourner. C'est-à-dire qu'à la fin de cette activation qui suit immédiatement la fin de l'activation de Doku, vous pouvez la jouer. Et à la fin de celle-ci, elle aura définitivement joué. Donc il n'est pas question de pouvoir la jouer, elle, deux fois. Par contre, il est bien question de jouer deux fois, de s'activer deux fois de suite, sur le même tour. Euh, et donc, ben, euh, voilà, d'être en capacité de faire euh, ben, deux activations de suite, ce qui est quand même extrêmement euh, fort, avec deux personnages différents. Donc on n'est pas sur un Vador qui s'active deux fois, mais on est quand même sur un compte qui s'active, et puis immédiatement après, et donc sans redonner la main à l'adversaire une Assage 23 qui, qui s'active avec toute l'horreur <rire> qu'elle qu est en capacité de déclencher avec ses pions d'esquive et son pool de 8D noir, impact 2 et perforant 2 voilà, j'en ai terminé avec Assage 23 j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et puis eh bien je vous souhaite une bonne continuation